Skidibam, ribumsk ribams ribumsk ribams ribumsk ribams le Quatrième Mur, roman écrit par Georges Chalandon, sorti en 2013, raconte l'histoire d'une troupe de théâtre à Beyrouth, dans un Liban ravagé par la guerre. Première partie, on suit Georges dans les années 80, c'est un militant convaincu qui enchaîne grève et manifestations. Il milite pour la paix, mais que sait-il exactement des pays en guerre, lui qui n'a jamais voyagé en dehors de la France. Il va faire une rencontre décisive avec Samuel qui va bouleverser son existence. La seconde partie, Georges est chargé par son ami mourant Samuel d'accomplir le projet de monter Antigone Danouille à sa place à Beyrouth avec des comédiens issus de toutes les factions libanaises en guerre. Georges va voir sa vie et ses certitudes vaciller lorsqu'il arrive à Beyrouth. Derrière chaque comédien choisi pour la pièce, il découvre une personne imprégnée d'une identité façonnée par sa famille, sa communauté, son histoire dans ce conflit. Ils sont tous père, frère, tante ou sœur. Un membre actif de cette guerre et c'est ce qui les détermine et ils ne peuvent pas en sortir. Puis il y a aussi ce qu'il se joue dans larrière scène intime de Georges, confronté à la violence du pays, il éprouve des émotions, des sentiments qui le bouleversent et le portent vers sa propre destinée. Lorsque l'on est reporter de guerre, comme l'a été l'auteur au cœur même de l'horreur à Sabra et Chatila, on doit rester neutre et décrire la situation de façon objective et non pas subjective. Dans ce roman, Sorge exorcise les ténèbres de sa propre guerre, celle qu'il a vécue en tant que reporter et partage ses ressentis profonds face à la barbarie à travers son double Georges, qu'il sacrifie, Sorge se donne la possibilité d'agir plutôt que de laisser faire, même si, comme le dit Georges à la fin du livre, on sait que personne ne quitte ce monde vivant. Finalement, ce livre, c'est l'histoire d'une tragédie dans la tragédie. Sorge et Chalandon a écrit une dizaine de livres, dont Mon traître, sorti en 2008 chez Grasset, plusieurs fois primé. En 2013, le quatrième mur reçoit une pluie de prix, dont le Goncourt des lycéens. En 2015, il écrit La profession du père, édité chez Grasset, adapté en bande dessinée et au cinéma. Enfin, en 2021, il écrit Enfant de salaud, toujours édité chez Grasset, finaliste du prix Goncourt.